C'était il y a quoi 15 ans Je vivais dans un petit appart miteux, avec ma nana à l'époque, rue Marceau. Ah, ma bah Lola Ce soir-là m'avait cassé les couilles un peu plus que d'habitude. Madame voulait son canard laqué pour dîner. Mais attention, hein. pas n'importe quel canard laqué, le canard laqué de chez Mayway. Qu'est-ce qu'elle me faisait chier, aller lui chercher ses putains de plats à remporter. Ça vient sans doute de là, ma haine de la bouffe à emporter dans les restos. Comme la fois où t'avais défoncé le serveur. Ouh. Mmh. Ce qu'il t'avait demandé. Sur le plat sur l'emporter Avec son accent indien de merde là. Enfin bref. Sur le chemin, je me dis que j'en ai vraiment ras le bol de lui servir de lardin. Et puis je passe devant ce resto turc. Que j'avais toujours voulu essayer, et puis bah je sais pas. J'entre. C'était le restaurant de Hakan, c'est ça Ouais, Hakan. Putain, j'en vois tout comme si c'était au ralenti. Moi qui rentre, qui m'appuie au comptoir, le serveur un peu gauche, qui me tend la carte, le type qui rentre derrière moi, et monsieur C. Le type brandit son flingue, Monsieur C se lève, il renverse la table. Le serveur crie et comme un con, il se jette dans les pieds du mec au moment où il tire. Il lui fait rater son coup. C'était qui ce mec Un russe Qu'est-ce que j'en sais J'ai pas bougé. J'ai rien dit. Je suis resté comme ça. C'est à peine si j'ai fermé les yeux au moment où ça servait. Mike a boussé le visage. Là, Monsieur C a rangé son flingue. Il est venu vers moi en souriant, m'a tendu une serviette pour que. Puis il m'a dit :« Sacré sang froid, petit. Tu cherches du boulot Tu comprends maintenant pourquoi l'an dernier, je t'ai pris sous mon nez et que je t'ai ramené à la bombe C'était la fois où tu avais défoncé l'Arménien un coup de talon dans le resto où je travaillais. Ouais. T'es le seul de la salle qui n'avait pas branché, et pourtant, même moi, j'avais trouvé ça dégueu. Tu t'es retourné, puis t'es allé calmement verrouiller la porte. J'ai tout de suite su que t'apprendras vite. Rien de personnel, Franck. Oh, je sais bien.